Oui, bah, au début c'était très très très mou. Ils avaient pas envie de travailler. Ah bien sûr, il n'y a personne qui aime travailler gratuit. Hein. Alors évidemment okay, c'était très très très, très plage, difficile. Hein Et alors peut-être qu'il faut expliquer eux-mêmes ce qui se passe. Je Arrête, la mer c'est pas volontisé. Hey, le truc de dingue, demande, a plus la mer disparu. Ah, disparue. disparu. Yeah. Alors on a encore une fois économisé des millions. Des millions de dollars. Avec la recyclette. Alors quoi plus rage. Rage. Je te le disais. Ce Ce de fou. Non, un truc de fou. Si, un coquillage, mais bon. Il y a pas la mer. Il y a pas la mer. Comment Mais comment se fait Les cages je gaspille en cigare. Et oh, je caprice. Comme une aspiration. Comme une aspiration. <rire> ben, à vrai dire, je sais pas, je sais pas comment qu'ils ont fait leur film, moi. Elle est plus. Ouais. Ça c'est un fait, elle n'y est plus. Sèche. Sec. Sable. Sable. charabois ouais. Charaboil. Rien, rien. rien. Charaboile voilà. on peut faire rien. Deux suceurs japonais. C'était n'importe quoi. Non mais c'était vraiment n'importe quoi. Vous verrez leurs outils, mais leurs outils, c'est un truc de fou leurs outils. Avec Vincent Pesat, tout est possible en France. Surtout avec la loi chez Et Ça ressemble à rien. Ça, ça ressemble à rien, ils vous disent, euh, va chercher la grue. Mais il faut la trouver, la grue. On voit rien, ça ressemble à rien leur truc. Ils ont été très mou très très très, très mou très mou ils manquaient d'énergie. Je leur ai dit, vous faut signer les contrats, maintenant, ils vont travailler. Ils n'ont pas travaillé, c'était très mou. Clap. Voilà, clap. Mais après, quelques cafés. C'était beaucoup mieux. Oui, effectivement. Après quelques cafés, ça allait beaucoup mieux. On se sentait un petit peu mieux. Tiens, en voilà deux. Tiens, en voilà deux qui. Tiens, il y en a deux qui arrivent. Tiens, en voit de... deux qui arrivent Voilà de... deux qui arrivent de la plage. En là... voilà de... deux qui arrivent de la plage. Tiens, en voilà deux qui arrivent de, de... de... Yeah. la plage. Je sais pas, je ne sais pas elle est pourquoi. où la merde. J'ai aucune supposition, je ne Et puis les acteurs, les acteurs. Mais les acteurs, c'est Je sais pas, ils ont trouvé moi les acteurs. Et après, tout d'un coup, comme ça, ça là. On était dedans, on était dedans, l'expiration est venue, l'inspiration est venue, ça fait un carton. Carton plein. plus il a plus les acteurs, oh, pas cher. Vraiment pas cher. Pas cher du tout. Yeah. Nous avons eu un artiste de révélation. Ah, Patrick, ah, Patrick, y'a plus, plus la merde! Y'a plus Il merde! Y'a plus la mer. Il y Y'a plus la merde! Y'a plus la merde! Mer <rire> reste là, reste avec nous! C'est pas possible! Puis bougez, bougez, moi je les vois pas moi! Comment voulez-vous que je les vois? C'est dans le cadre s'ils arrêtent pas de bouger, c'est pas gagné hein. C'est nous qui vous avons élus! Pour être un bon maire, pour être notre maire! Sans, sans la mère, nos commerces! On la refait, faut que tu viennes par là! Puis ils connaissaient même pas leur texte! Non, c'est bien régalé Oui, on s'est bien régalé. Chie, chie, par toi-même. C'est ah, terrible. Ah ouais, ouais, ouais, calme-toi. Calme-toi. Hein calme <rire> chie mon cœur. On a eu des, des petits imprévus. Arrête de lui parler. On coupe le moteur. Petit nuage. Action. Par contre, s'il n'y a plus la mer à faire. De On recommence. Il ouais, y, y, y a le, y a le, le soleil qui ouais. va. Des regarde. Lidl, Carrefour, Intermarché. On cambriole toutes les eaux, et on va les vider dans la mer. Des fourrilles. Solution, il y en a une. Écoutez, c'est la famille c'est <rire> Ne coupez pas, ne coupez pas. D'accord. On a fait le film, comme ça, avec les copains. On connaissait rien du tout, les textes, rien. Hein? Non, on ne connaissait pas, les textes. Où il paraîtrait qu'il y a les vieilles tribus indiennes, il y a la danse de la pluie. Ah! J'ai entendu parler de Chichi, ça. Chichi, je te verrai bien, assez, la nasale de la pluie, non? Ouais. Non, non, moi je dis que non, c'est pas sérieux. Un clap étranger. La cabane du pêcheur, Sandu, Pris, 3. Il était nul ton clap. <rire> il était fait nous ton clap, il a ce clap-là. Et quoi d'autre? Action! Est on est là, on va bah, le pêcher. C'est du gros, on va le pêcher. C'est on paye pour la mer, on veut la mer! Elle est où passer la mer, monsieur le maire? Elle est où la mer? Comment ça va? Elle s'est pas évacuée! Elle s'est pas évacuée, ah, elle est pas partie, vous l'avez vendue, vous avez voulu avoir plus de terrain non, avant, c'est ça? Réponds-nous s'il te plaît, réponds-nous. Monsieur le maire, ça suffit! La cabane du pêcheur, du reset. Vous manquez pas du peur <rire> Moi, dans toute ma carrière, j'ai jamais vu ça, hein. C'est un truc incroyable. On se demande comment ils vont le monter, leur film. Allez, Luc! Allez, Luc! Allez, madame, mais comment tu t'es la caméra? Non, mais c'est pas possible! Acabando Pachar, c'est deux, please, quatre! T'es C'est lui qui nous dit c'est Joaquim! Il y a quelque chose qui brille là! Hein. C'est bon? Ouais! Allez, action! Bon, par contre. Oh, oui! Très beau bureau, monsieur le maire! Très beau bureau! Mais pas chauffage dans votre bureau. En Californie, il ne fait pas aussi froid. Action! Vous n'avez pas froid, monsieur le maire? Non, non, merde. Elle est passée où la pote? Elle est passée où la porte <rire> Alors, j'y passe eu? Elle est passée. Elle elle est est actuelle. Actuelle. Ah, là, là, là, attaquez-nous, elle! Est pas question, elle est... Ah, en vacation! Ah, en vacation, j'y aussi. Tu crois qu'avec ça on peut faire quelque chose Tu crois qu'avec ces gens là on va arriver à faire un film Attends, attends, il n'y a pas d'action <rire> Bah ben, on y est arrivé. C'est quoi qui brille là Quelqu'un peut me dire ce qui brille là C'est quelqu'un